C'est bon hein On est très On est très bien. On est On est Si On est On est pas On est On est On est On est On est On est On On je suis avec un monument ce soir, il faudrait qu'on puisse respecter au moins les monuments. Oh, voilà. Et de ces deux jours-là, vous ne voyez pas trop en direct, parce que bon, comme vous le savez, hein, on est dans la ligne des Oscars de Boulogne, les et le influenceurs. Là, je suis avec mon jeune frère, grand artiste talentueux. Celui-même qui est reconnu à de Dieu, il n'y a pas quelqu'un. Ça va pouvoir aller la c'est du qui Son Son ami elle est trop doux à là. Un blanc, moi, il s'est dépassé les frontières. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Connectez-vous rapidement, partagez le direct. Ici, si mon artiste, c'est de bio. Quand je parle de coup pénal, c'est une affaire de tout, c'est une affaire de soubou, c'est juste ont jugé sujet un pour la première fois la coupe pénale. C'est la fin de se passer, le soubou va se passer. C'est pas neuf l'a le soubou va se passer à la coup pénale. On s'est <rire> jugé. Ayala. Ils ont fait l'agression. Ils ont dit. Ils ont que tous les deux m'ont Paris. Ils ont senti votre tête de l'eau. les t-shirts visables. Vous savez, ont senti Les deux m'ont l'eau. Ils ont décolté la t-shirt. Elles ont les embrouillés de Ils ont senti les embrouillés de l'eau. Ils ont senti les embrouillés de l'eau. Voilà, c'est des aguises. Donc la voilà. famille, c'est pour ce soir-là. C'est un grand spectacle, une grande chose. Live. Il est à Paris. Il est, en, Il est en, tout tout en live. C'est un jeune qui a perdu de talent, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas être à Paris et puis ne pas soutenir ce jeune-là. Donc tous ceux qui me suivent sur ma page, vous qui êtes à Paris, aux alentours de Paris, en Ile-de-France, en banlieue parisienne, ce soir, à partir de 2h du matin, l'artiste de Nior, il dit bien, la révélation du rap ivoire depuis des années, celui-là même qui nous fait danser. La famille, ce n'est pas permis à tout le monde. Cet enfant est talentueux et nous devons le soutenir. Donc tous ceux qui sont à Paris, tous ceux qui sont les monuments de la diaspora, tous ceux qui aiment les artistes de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont fiers de son boulot, qui sont fiers du Nomia qui -e -bon", est bon, ce soir ça sera en live, ce n'est pas playback. C'est-à-dire, il va montrer encore une fois de plus encore que son talent, là, ce n'est pas autotune, mais c'est la voix réelle. Parce que quand le talent est réel là, on n'a pas besoin de chanter. Et puis Non, il monte ça. Donc ce soir, à partir de 2h du matin, mais déjà à partir de 20h, vous commencez à prendre vos places déjà. Ceux qui n'ont pas encore réservé, donne-moi l'adresse là-bas. Regardez dessus. Hein. Voilà. C'est que sur l'adresse voilà. est juste en haut du direct. Voilà, voilà. c'est pour tout à l'heure. Vous-même, vous regardez ici. C'est pour tout à l'heure. à partir de. Bon, ça commence à partir de 18h. Hein. Ça a déjà commencé. De 18h jusqu'à 5h du matin. Voilà. Donc, venez massivement. Point chaud. Normalement, Zougloutique, mais rap Zouglout, c'est pareil. C'est la Côte d'Ivoire ouais. qui gagne. Ils seront là aussi. Ils seront là. Ils seront là mes artistes aussi, KS2 méchants comme vous le constatez voilà les voici ici c'est des jeunes rappeurs aussi talentueux aussi qui soutiennent aussi leurs frères donc c'est pour tout à l'heure, l'adresse est juste en haut du direct là venez massivement, prenez vos salons, prenez vos bouteilles, venez soutenir le jeune pétrui des talents et puis en ensemble, c'était le guide, le Hort national en ensemble